Construire les palogrammes suivants en vraie grandeur. Petit a. IJK est un palogramme tel que ceci, ceci, cela. La première chose que je conseille toujours, faites une figure en l'ové. IJKL. Une esquisse. Quelque chose qui ressemble à un palogramme. Alors, quelles sont les données? JK3. KL6, JKL52. Oh là, bien sûr, 52, c'est un angle aigu, celui-là est obtus, mais on obtient l'idée qu'une esquisse meilleure, 6, 52 et 3. Bien. Et maintenant, pour le construire, comment faire ben Regardez. Je relie J avec L. Et bien sûr que tout le monde connaît comment construire le triangle JKL. Depuis la sixième JK, 3 cm, un angle de 52 degrés, et puis un côté de 6KL. Et puis, pour arriver au palogramme, on va relier J avec L. Et on va utiliser une propriété très sympathique, que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, je considère le milieu de JL, O, que je trace bien sûr comme en sixième. Et puis, où se trouve I Où se trouve I Vous avez deviné. C'est qui I par rapport à K Allez. I par rapport à K. C'est qui Je rappelle que ce morceau est égal à celui-ci. Et ça, c'est aligné. Oui, vous l'avez trouvé I. C'est le symétrique de K par rapport à O. Je reporte au K de l'autre côté pour trouver I. Et je relis, et bien sûr, avec les instruments dont je viens d'utiliser. La règle, le rapporteur et le compas. EFGH est un parallogramme tel que patati patata. Comme j'ai dit tout à l'heure, je construis une esquisse. E, F, G, -H, Un croquis, si vous préférez. G, -H, 4 cm. EG la diagonale 7. F, G, 5. Mm -hmm. Comment le construire vraiment Je vous rappelle que dans un parlogramme, les côtés opposés sont égaux. 5, 4. et bien, c'est facile. On n'a qu'à construire le triangle EFG de côté 4, 5 et 7, comme en sixième. Et puis, l'astuce, je prends le symétrique de F par rapport à O, le milieu de G, EG, Et je compte le triangle. Et je considère le point H ou si vous voulez, vous construisez de l'autre côté le triangle EHG de côté 5, 7 et 4. Évidemment, l'astuce c'est que ça existe parce que chaque côté de ce triangle est plus petit que la somme des deux autres. 7 inférieur à 4 plus 5, 4 inférieur à 7 plus 5, et bien sûr 5 inférieur à 4 plus 7. Ce parlogramme existe vraiment Et le dernier pour la route ABCD par le gramme tel que ta ta ta. considérons d'abord une figure à comme je conseille toujours les données sont AB5 BAC BAC 35 degrés ADC ADC 125 degrés Bon, ça colle pas vraiment hein, parce que 125 c'est un angle obtus, donc peut-être, peut-être sûrement, 125 ça va être comme ça, et voilà, B, A, il faut toujours modifier les croquis, comme on dit croquer les croquis, voilà, c'est un esquisse plus proche de la réalité que celle-ci. AB 5 cm, BAC 35 degrés, ADC 125. Comment construire vraiment ce palogramme? Et il faut se rappeler les propriétés du pylogramme. Les angles opposés sont égaux. Ou de même mesure, si vous préférez. 125. Alors, constatez que le triangle ABC il est facile à construire. Un côté. 5, à la règle bien sûr, et avec le rapporteur BAC de 35 degrés, et l'autre angle, 125. Hum. Heureusement que la somme, vous avez senti, la somme de ces deux angles est plus petite que 180 degrés, sinon ça n'aurait pas marché. Et voilà le triangle ABC construit, et pour trouver le point D, ça fait 36 000 fois que je vous ai dit, je trouve le milieu OC, le point O, et le symétrique de B par rapport à O. Et voilà, le point D, donc le palogramme ABCD, qui bien sûr n'a pas la gueule d'un palogramme parce que je n'ai pas utilisé les instruments. Construire en vraie grandeur un rectangle IJKL tel que IJ égale 5 cm et JL 8 cm. Rectangle, amène le V comme d'habitude, IJKL, IJ5, JL, JL 8. Ah ah Comment faire Facile on rappelle qu'ici un angle droit. Alors je construis le segment IJ, une règle graduée, 5 cm. Je trace la perpendiculaire à la droite IJ, perpendiculaire en I. Et je vous rappelle qu'il y a le compas. Qu'est-ce que je fais avec le compas La pointe en J. Je trace un arc de cercle de rayon 8 cm. Et bien sûr, cet arc va couper cette perpendiculaire quelque part, et ce point s'appelle L. Voilà. Facile, comment trouver K Il y a plusieurs méthodes. Je vous rappelle la méthode la plus simple. Cherchez O, le milieu de LJ, et faites le symétrique de I par rapport à O. Voilà. Voilà. Construire avec grandeur un losange. Mm -hmm. Schéma ou croquis ou figure à main levée. Alors, E, F, G, H. E, G, 3 cm. E, H, G, 30 degrés. 30 degrés, ça, c'est assez obtus, donc je vais le diminuer. Ne vous en faites pas. 30 degrés. Voilà, 30 degrés. Et la diagonale EG et l'autre bout du losange F. Voilà. EG, 3 cm. Bien, le croquis est assez proche de la réalité. Alors, comment construire ce losange avec ces données-là? Je rappelle que le losange a tous les côtés égaux, tous. Donc ici, je dois construire un triangle qui a deux côtés égaux. Comment s'appelle Bien sûr, isocèle. Isocèle avec 3 cm ici. Les angles à la base d'un triangle isocèle, rappel, sont égaux. Autrement dit, ces deux angles sont égaux. Mais combien ça vaut chacun L'angle au sommet, c'est 30. 180 degrés moins 30 égale 150. 150 divisé par 2 égale 75. Donc, je construis le triangle EGH. Cool avec un côté de 3 cm et ses deux angles de 75 degrés. Comme j'ai fait quand j'ai construit le triangle égaux. Et puis, qu'est-ce que je fais De nouveau, pour trouver F, je rappelle pour la énième fois, facile. Le milieu O. Du segment EG, symétrique de H par rapport à O, et je trouve le point F.